Nous pouvons faillir à nos promesses, mais le Seigneur, notre Dieu, lui, tient toujours à ses promesses. Lorsqu'il dit, la chose arrive, et quand il ordonne, il doit vraiment exister. C'est pourquoi nous avons une pleine confiance dans la parole que notre Seigneur lui-même nous a adressée. Et lorsque il s'adresse à nous, comme nous réalisons aussi que nous sommes rassemblés ici, parce que quelque chose s'est passé certainement dans notre vie. Et chacun de nous tous a eu à pouvoir avoir une expérience aussi dans sa marche avec le Seigneur. Et là, nous nous trouvons dans un moment où, on, où nous devons atteindre un point culminant. Et c'est le moment où nous savons que bientôt, bientôt, il pourra venir pour pouvoir réellement chercher son épouse. Et nous attendons réellement ce moment avec beaucoup d'assurance, pour quelles raison nous sommes dans une telle assurance, parce que c'est lui qui nous a fait cette promesse, et c'est lui qui a aussi prouvé qu'il était capable de pouvoir tenir ses propres promesses. Il a dit, lorsqu'il marchait sur la terre, avec tous ceux qui l'entouraient, les pharisiens, les zélotes et tous ceux-là, les salicéens, il pouvait le voir pécher, il pouvait le voir accomplir beaucoup de choses, alors on le pressait. À ce moment-là, il avait mais détruisez cet temple et que le rebâtirai en trois jours. Il a pu prouver qu'effectivement, que la parole qui avait été écrite, il savait. Parce que lorsque il était sur la terre, les scènes écritures nous montrent que dans le livre du psaume au chapitre 40, l'Écriture nous dit « Oh, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps ». Voici, je viens au oh Dieu pour faire ta volonté, parce que dans le boulot du livre, il est donc écrit de moi, il est donc question de moi. Il savait que dans le boulot du livre, il était écrit de lui. Et ce que Dieu a eu à pouvoir prononcer et qui est écrit, nous nous souvenons encore très bien de ce que notre Seigneur disait à Jérémie, il lui posa donc la question, « Que vois-tu donc, Jérémie ?» Et Jérémie lui répondit, « Je vois une branche dans mon Dieu. » Et le Seigneur lui dit, « Mais tu as bien vu, Jérémie, parce que moi, je veille sur ma parole pour remplir. Et nous voyons effectivement que le Seigneur veille toujours sur sa propre parole. C'est comme cela qu'il a dit que, effectivement, que détruisait cet temple et je le vais en trois jours. Il a confirmé, il a démontré, effectivement, que le troisième jour, il est ressuscité, il est sorti du tombeau. C'est le même Seigneur qui, en regardant ses disciples, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Mon frère et ma soeur, nous ne devons pas être troublés en quoi que ce soit. Même si aujourd'hui, on nous disait que oui, euh, les États-Unis, la Russie, les bombes se sont déjà mis, Il reste seulement quelques secondes, ils ont poussé le bouton, ainsi de suite. Nous ne devons pas être troublés. Amen. Parce qu'il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Pourquoi Il dit Mais croyez en moi et croyez en Dieu. Amen. Je m'en vais vous préparer une place. Amen. Et lorsque j'aurai terminé, aussi longtemps que le Seigneur n'a pas encore terminé cette place, effectivement, alors nous, nous sommes encore sur la terre parce que hier, il y a une préparation. Ceci est si important que nous puissions aussi le savoir. Comme je disais une fois, il est vrai qu'en certains moments nous avons entendu que euh, c'était l'Irak à l'époque, et maintenant c'est l'Iran qui, qui dit avec les, les, les, les, les pays arabes aussi, effectivement, que comme Israël était un petit pays, ils vont tout faire pour pouvoir éliminer tous les juifs et, et jeter même dans la mer. Donc, il ne reste absolument à rien. C'est ce que le monde effectivement pense et ce que le monde cherche. Mais j'ai toujours dit ceci il est absolument impossible, peu importe la puissance mondiale, l'armement mondial que le monde peut avoir, même si tout le monde entier, avait l'armement, s'est concentré ensemble, s'entendait pour attaquer Israël, il est absolument impossible que ce peuple soit détruit. Pour quelle raison mon frère ça Parce qu'il y a une promesse. Le même Seigneur qui va venir nous chercher, il doit revenir Amen. pour Israël. Donc peu importe ce que les gouvernements, les politiciens peuvent dire, nous avons une certitude. Amen. Et Israël restera Israël, Israël et aussi Jérusalem restera Jérusalem. Parce que la parole de Dieu, incident à nous, nous a fait une promesse qu'il va donc préparer une place. C'est pour cela que nous sommes rassemblés aussi ici. Pour que nous puissions avoir communion avec lui, et aussi communion les uns avec les autres, et nous le supplions pour qu'il nous parle au travers de sa parole, afin que nous sachions qu où nous en sommes. et est-ce qu'il attend aussi effectivement de nous dans ces temps où nous vivons Parce que nous devons être conscients d'une chose. Et ça, c'est absolument nécessaire quand nous lisons les Saintes Écritures, que lorsque le Seigneur a fait cette promesse-là, dans Jean au chapitre 14, il a dit, je m'en vais vous préparer une place pour euh, que là où je suis, lorsque je terminé, effectivement, quand terminé, je que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez comment les questions ont été posées par Philippe et Thomas et ainsi de suite. Alors, si vous remarquez très bien ce que le Seigneur Jésus a fait cette promesse de revenir pour chercher. Mais la question est celle-ci. Alors, vous demandez, prêter attention, à qui est-ce qu'il a fait cette promesse il n'a pas fait cette promesse à tout le monde. Le Seigneur a fait cette promesse à un peuple particulier. Et c'est là que nous devons être très attentifs, tout un chacun de nous, pour savoir si réellement, ces promesses, effectivement, que le Seigneur a faites, nous concernent nous. Parce que, lorsqu'on regarde vraiment cette éjection, lorsque le Seigneur vient vers Abraham, il dit, Abraham, effectivement, Sarah, ta femme, ta femme, il dit, Alisa, c'est la nommer pour toi une postérité. J'aime beaucoup cela, vous frère et ma sain. Dieu s'adressant effectivement à lui Abraham et donne effectivement la promesse. Et j'ai toujours donné cet exemple en disant, si l'autre était assis-là à côté et que la femme de l'autre aussi était dans la même condition, c'est-à-dire que stérile, qu'il n'avait pas d'enfant, et entendons ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit Abraham, il dit, il dit, Sarah, ta femme, t'envoie un fils. Tu remets même température à cette époque vers toi. Sarah, ta femme, t'envoie un fils. Tu donneras le même Isaac. Un Isaac sera le même pour toi une postérité. Et si maintenant, l'autre, effectivement, ayant entendu cela, il se tourne vers sa femme, effectivement, et dit, Ah, sûr et certain que toi aussi, tu vas aussi avoir un bébé, parce que j'ai entendu ce que le Seigneur a dit à Abraham. Et Sarah, sa femme aura un fils. Alors, comme toi aussi tu es stérile, a un tu vas avoir aussi un fils. Écoutez bien, frère. L'autre pouvait espérer attendre même pendant dix mille ans. Sa femme serait toujours stérile. Pour quelle raison Parce que la promesse n'avait pas été faite à l'autre et à sa femme. La promesse a été faite à Abraham et à Sarah. Donc c'est toujours important. Eh bien, prêtez attention aux saintes écritures. Et pour voir, après, ouais, effectivement, quand le Seigneur parle, qu'est-ce qu'il dit, effectivement, et à qui il s'adresse, pour que tout un chacun de nous, cela que la Bible nous dit, que la foi, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, et de la parole de veut dire que toi qui entends la parole, tu réalises que, ici, là, ici, là, Dieu ne s'adresse pas à lui, mais à moi. Donc quand Dieu parle ainsi, en montrant ses a, je dis que c'est à moi qui s'adresse. Alors la foi est suscitée en toi. Pourquoi la parole était adressée à toi C'est absolument important de pouvoir réellement être très attentif pour que nous réalisons ce que notre Dieu est en train de faire. Les nous que l'on parle sur l'écriture dans le livre de Marc au chapitre 5. Marc chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 21, puis nous arrêtons nous à partir du verset 34. Je lirai beaucoup un peu. Marc 5, verset 21 jusqu'au 34. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui le main, afin qu'il soit sauvé et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Alors, il y avait une femme atteinte d'une tête de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Et entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis simplement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et il se retourna au milieu de la foule et dit, Qui a touché mes vêtements Ses disciples lui dirent, Mais tu vois la foule qui te presse et tu dis qu'il m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint jeter à ses pieds et lui dit, Toute la vérité. Mais Jésus lui dit, Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois béni de ton mal. Amen. Amen. Précieux Soba Béni, nous voulons de notre cœur te dire encore merci ce matin. C'est de grâce que nous avons de pouvoir entendre cette parole. Et la lire parce qu'elle a été écrite pour notre bien et notre instruction, pour que, en la lisant, nous puissions réaliser, Seigneur, combien tu es tellement merveilleux. Loué soit tu encore pour ce temps de dévouement, personne. Viens, mon Maître, béni, et prends le contrôle encore de ce moment, de cet instant. Oh Dieu, de tout esprit bénévole Père Saint, que tu puisses prendre le contrôle, Père, et d'accorder accorder à la grâce que ta parole attend, toi, mon bénévole Père Saint, ô oh, Dieu, que toi-même, tu as besoin de nous parler et aussi agir encore, mes Père, d'avoir confiance et foi en toi encore ce matin, d'avoir aussi prié au oh, nom de jésus Christ. Amen. Vous Amen. Amen. pouvez vous asseoir. C'est merveilleux lorsque nous lisons le saint Écritures et nous réalisons combien Dieu est tellement si bon et tellement si grand et tellement si merveilleux de nous avoir donné cette grâce de pouvoir recevoir sa parole. Nous devons être conscients d'une chose. S'il y avait quelque chose de tellement si sont le plus important, auquel Dieu pouvait donner réellement à son peuple, pour être en sécurité, être aussi dans la victoire en tout temps, Dieu pouvait réellement aussi donner ça. Mais Dieu a trouvé la chose la plus importante pour son peuple, effectivement, dans laquelle effectivement, ce peuple pouvait se réfugier et avoir cette assurance, il a donné sa propre parole. Et comme la Bible dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont réellement été faites par la parole de Dieu. Et nous sommes rassemblés ce matin en cet endroit aussi pour que nous entendions aussi cette parole. Et la Bible nous fait savoir que dans cette parole divine de Dieu, il y a de la vie. Et ce matin, nous sommes aussi rassemblés pour entendre que Dieu nous apporte la grâce, pouvoir entendre cette parole dans laquelle il y a Et s'il y a la vie dans la parole, alors que la parole doit avoir son action. Puisque si Dieu l'envoie, elle envoie bien pour un but, elle doit atteindre effectivement son but. Lorsque Marie a eu à pouvoir avoir cette visitation, de la part effectivement de l'ange Gabriel qui l'a visitée, cette jeune fille qui était fiancée à Joseph était surprise. D'abord, par la salutation qu'il a été adressée. Elle vivait, elle ne pouvait jamais se rendre compte, vous savez, cette parole de l'écriture qui était écrite dans le livre d'Esaïe, elle était lue dans les temples, dans les synagogues, effectivement. Les gens la le connaissaient, les gens lisaient, les gens l'entendaient. Ils savaient que Esaïe était un prophète. Et comme il était prophète, effectivement, toutes les paroles que cet homme adressait, effectivement, au serviteur de Dieu, étaient donc la parole était ainsi par l'éternel. Alors il savait que c'était vraiment cette parole de Dieu et il prenait réellement à cœur ce que Dieu avait dit par la bouche des saints. Qu'est-ce qu'il avait dit Chose tout à fait particulière. Il dit Oh, il dit, mais, il dit Seigneur, notre Dieu, venera de lui-même ainsi. Voici donc la guerre qu'on se et l'enfant sera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire qu'on vous le savait, ainsi de suite. Et quand maintenant l'ange, Gabriel, est un père maintenant Marie, Et pourtant, cette écriture qui était bien écrite dans le saint écriture dans la Torah, comme on Donc, il était quand même, en fait, en tant qu'un juif, il est fille d'Abraham, il est fille d'Israël puisqu'ils aimaient tellement la parole de Dieu, prenez attention, ils étaient au courant de la chose, effectivement, parce qu'on en parlait, vous avez une promesse comme celle-là, du Messie, effectivement, où tout Israël attendait avec beaucoup de joie, parce qu'Israël ne vivait que pour lui, Israël aimait tout ce qu'on faisait dans les temples, dans les synagogues, et que pour cet homme de Galilée qui devait venir, donc ce Messie qui devait venir. Donc, il n'était pas ignorant ce qu'elle allait se passer, en fait, parce qu'on lisait et on le regrettait. Et voilà que l'ange vint vers Marie. Il salue Marie, effectivement. Il dit, oh, salut à la grâce, une grâce, excusez a été faite pour toi. Cette femme, effectivement, cette fille, elle était suscite. Il dit, mais, il dit, mais, touché par cette salutation, il dit, mais, qu'elle me vaut donc cet homme? Il dit, oh là là là là, il dit, mais, il dit, mais, il dit, dit, mais, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils, et ainsi le suite. Et puis, il dit, mais, dit, mais c'est pas possible. Comment cela peut-il se faire? Parce que moi, je ne connais point d'homme. Chose impossible. Et c'est vrai que j'ai toujours répété cela, depuis que le monde a existé comme monde, jamais une chose pareille n'avait été entendue. Qu'effectivement qu'une femme puisse concevoir sans l'intervention de la sémence d'un homme. C'est pour ça qu'il a posé la question, dit, mais et comment cela se fera-t-il Oh, dans les chaînes écritures, le Seigneur avait prononcé cette parole et voici donc la Vierge concevant. Oh, frère et soeur, s'il vous plaît, votre attention. Il faut que nous sachions une chose, frère et sœurs, que Dieu ne peut pas supplier quelqu'un pour l'adorer, ni quelqu'un pour pouvoir croire en lui. La parole de Dieu en soi, elle est toute suffisante pour créer les contextes nécessaires et aussi le cœur nécessaire pour recevoir la parole pour laquelle Dieu a envoyé. Et c'est que l'homme naturel ne croit pas, mais Dieu aura toujours une âme qui est censée pouvoir croire la parole parce qu'elle n'a jamais été envoyée pour rien. Lorsqu'il a dit que la Vierge ne pas, toutes les autres pouvaient douter certainement, mais la parole avait déjà vu Marie avant même que Marie ne soit conçue. Donc lorsque la parole a été envoyée, elle était adressée à une personne. Donc cette personne c'était Marie, pas les autres. Donc Marie était ce qui lorsque la semence divine de la parole de Dieu venait vers elle, la voici jeune fille vierge allait doutir. Mais elle, effectivement, puisque, écoutez très bien, frère, la parole qui sort de la bouche du Seigneur ne rentrera jamais à lui sans avoir compris les dessins pour lesquels elle a été envoyée. Donc si Dieu dit effectivement qu'il aura une épouse, il est possible sans tâche divine, ce que, que, tu le veuilles ou pas, cette épouse sera certainement manifestée. Amen. Puisque la parole a été adressée, et le court, effectivement, pour atteindre cette épouse en question. Si toi, tu ne fais pas partie de l'épouse, tu nous trouveras toujours. Mais l'épouse, elle, hein, elle va croire la parole, parce que la parole lui a été donc adressée. Comme Marie, la parole qui était tout à fait problématique, puisque, humainement parlant, on lui a dit, elle a dit, puisque mais, mais si je ne connais pas comment il commence à s'éparatir. Et quand on lui a fait comprendre comment Dieu agit, effectivement, alors elle a donc cru à cela. Ainsi enfin donc. L'enfant, donc c'était une fille, effectivement, est tombée enceinte. Et comme la Bible le fait savoir, et elle enfanta, effectivement. Et là, tout Israël pouvait voir quelque chose de particulier. Ils observaient effectivement pendant les temps qu'ils avaient en attendant le Messie, ils ont eu à pouvoir dire effectivement beaucoup qui se passaient effectivement. Mais ces jours-là, cette période-là, il est apparu un homme, d'abord Jean-Baptiste, vous connaissez comment ça s'est passé, qui se est d'abord frappé effectivement, c'est parce qu'ils connaissait quand même les Écritures. Mais le problème, c'est bien de connaître les Écritures, mais aussi ce qui est plus important, c'est d'avoir la foi dans les Écritures. Ils ont bien vu Jean-Baptiste entrer en scène. Et ce sont les juifs qui ont envoyé effectivement les sacrificateurs pour aller poser la question à Jean le Baptiste Es-tu Christ? Il dit non, je ne suis pas. Alors, es-tu le prophète Il dit je ne suis pas. Alors, es-tu l'Église Il, es Il dit je ne suis pas. Mais qui es-tu donc pour qu'on puisse donner la réponse qu'ils nous ont envoyée Donc, toutes ces questions qui ont été posées, c'était des questions venant des gens qui connaissaient les saints Écritures. Vous savez, frères et la lettre est mais l'esprit. Amen. Il a eu la réponse exacte, effectivement, pour qu'il aille aussi rapporté là-bas. Il était comprendre que, comme la Bible l'avait dit, le messager entre en scène, et puis, effectivement, le Seigneur aussi devait aussi entrer en scène. Quand on a vu, effectivement, le temps des embattis passer, et de voir cet homme de Galilée se mettre en les de pouvoir pécher, comme l'écriture le montrait, effectivement, il devait réaliser une chose. Eh? Non, nous sommes dans une période tout à fait particulière, car si nous dans, le de Dieu, lui, le de dans les saintes écritures, parce qu'elle dit, vous sondez les saintes écritures et le témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour être sauvé. Si nous sommes les saintes écritures, l'Écriture, il faut savoir, mais quelque chose doit s'être passé maintenant dans le temps où nous sommes. Parce que Jean-Baptiste est venu, et puis il nous a dit ce qu'il était, et puis cet homme qui est en scène. On oh, ne sait pas tellement très bien tout il est pour la prêcher de Nazareth, effectivement, mais on ne sait pas encore. Alors ils se sont approchés pour entendre qu'est-ce qu'il prêchait. La foule était touchée par cette prédication. Et non seulement cela, on pouvait voir ce que Dieu accomplissait au travers de lui. C'est ainsi que Nicodème vint donc de lui. Il dit, Rabbi, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous savez, c'était un de ceux-là qui étaient de ceux qui disaient qu'ils ne pouvaient pas croire en lui, mais il est venu quand même de nuit pour dire effectivement que nous, nous réalisons une chose, que tu es vraiment un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les choses que tu veux si Dieu n'est avec lui. Donc ils étaient conscients de ce qu'ils pouvaient voir. Aussi, c'est pour s'y entendre, effectivement, aussi si la réponse que Dieu a aussi donnée, Donc tout Israël, avec eux. Tout ce qui étaient aussi comme prédicateur était conscient de l'action, effectivement, de cet homme de Galilée. La place que vous voyez dans l'Écriture que nous voulons lire, frère. On le lit ici, dans le verset 22, il dit, « Alors, finnait le chef de la synagogue. » Jairus, Jairus effectivement, nommé Jésus. Donc, c'était un homme qui disait, mais quand il pouvait voir le Seigneur en public, il ne voulait même pas que le peuple aille vers lui. Vous connaissez cela donc cet homme, effectivement, est arrivé dans une situation à l'extrême. Et là prenez attention à ce que nous venons de dire. La Bible nous fait savoir que, vous savez, des loin, quand il regardait ce qui Seigneur, effectivement, prêchait l'évangile, il ne voulait même pas se faire voir en public pour qu'on puisse dire, il est avec lui, il, il, il, il va avec cet homme-là qu'on appelle Jésus, qu'il n'a même pas étudié, qu'il n'avait pas écrit écritures. Dieu. Qui les rangs des hommes qui ont tellement intellectuel, qui connaissent très bien la, la, la, la, la loi de Moïse, qui la connaissent dans la cita même du bout de trois, et tu vas trois, t'apprécier pour aller, écouter un homme un comme cet homme-là. Donc, en public, il ne voulait pas vraiment se montrer, c'était quelqu'un qui va pour les honneurs, pour la gloire, effectivement. Parce que souvent, avec beaucoup, même qui se disent croyants, il y a toujours un problème d'orgueil en soi. Le moi, moi dans ma famille, moi dans notre lignée, nous dans notre pays, nous ceci et cela. Mon frère et ma soeur, aussi longtemps que vous avez ces choses encore en vous, et chez nous c'est comme ça, avec moi c'est comme ça, Aussi longtemps que ces choses sont encore en vous, vous n'êtes pas encore croyant. Parce qu'un croyant est celui qui a reçu la parole et qui est mort avec Christ. Et quand on est mort avec Christ, effectivement, on est une nouvelle création. On était dans une famille naturelle, dans un pays naturel, mais maintenant Dieu te fait sortir, des familles naturelles, ce pays naturel, pour te faire entrer dans un corps, qui est le corps de Christ. Dans lequel tu trouves les Juifs, des Arabes, toutes les nationalités, effectivement, confondues là-dedans, dans ce corps. Il n'y a plus ni Juifs, ni c'est nous donc il n'y a plus de coutume ici, effectivement. Nous avons notre coutume qui est la parole de Dieu. Amen. Et cela nous, nous retrouvons que quand je regarde mon frère, c'est mon frère et c'est ma sœur. Alors voilà, quand on, on arrive à ce stade où on comprend ce que Dieu veut faire de nous, alors la parole de Dieu a son influence sur chacun de nous. Ainsi donc, j'ai eu ce que vous voyez. Il était de ceux-là qui se tenaient un peu à l'état, qui ne voulaient pas qu'on puisse un peu, ils voulaient garder un peu leur dignité, leur honneur, leur prestige, hein, parce que. Ça aussi, jusqu'à ces jours, on en a même ceux-là qui, qui tiennent à leur prestige. Moi, on m'approchait de telles personnes, on va me voir avec telle idée. Et vous savez, il y a une église dans les poids là-bas, ils en sont là en train de crier, et liga, et c'est si parfois, ils dansent, ils chantent, ils crient, ils Dieu, ils disent, non, non, moi je vais dans une église où les gens ils disent, Amen, on chante en train de on soit béni, on m'en retient. Mais pas dans dit, Gloire ah, à Dieu! Oh, il dit, Mais c'est un sauvage! Ouais. Oh, je veux être un sauvage-là! Louons mon Dieu, effectivement! Bon. Pour qu'il soit glorifié, parce que j'étais un chien, et Dieu a ramassé, et qu'il a lavé, je peux le louer! Amen. Parce que pour moi, il a fait des propos. Mais sinon, j'ai eu le nom! Et regarder un peu les coins de l'œil en disant Bon, si je veux, qu'est-ce que ma congrégation va dire Qu'est-ce que tous mes amis avaient dit Nous allons dans les centres là-bas, dans les organisations. Qu'est-ce qu'ils vont dire que toi, qui es un homme tellement si intelligent, il femme tellement si tu t'appelles pour aller écouter ces gens-là Et en plus, leur pasteur n'a même pas beaucoup étudier. Toi tu es licencié, tu es docteur, je ne sais pas moi, ou un expert, je ne sais pas moi, quoi. mais allez écouter ces années-là, c'est pas possible. Alors on ne veut pas, et même, même si on a essayé d'approcher pour entendre même pas dire que j'ai été dans ce point-là parce que c'est dégradant d'être comme cela. J'ai vu ça avait un standing un peu plus élevé. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Mais ces jours-là, prêtez attention, ces jours-là, Passé. Il avait sa propre fille. La femme aimait, peut-être que c'était sur le lit, je ne sais pas, mais il aimait cet enfant de tout son cœur et c'était vraiment son âme. Oh, le précis, il avait ce précis, avec tout ce qui peut l'entourer, ses collègues, effectivement, les synagogues, ses amis, prêtres, prédicateurs, effectivement, qui devaient tellement les honneurs en disant Oh, toi aussi, tu es un grand. Surtout si comme toi, tu parles de prophète Moïse, oui, effectivement. Tous les jours Moïse a dit, on sait qu'avec toi, quand tu donnes la place, c'est toujours notre Moïse. Alors là, on sait qui tu es. Ah ah. Ces jours-là, quand elle changé, la chose frappé c'était quoi Sans bon profit. Cet homme était vraiment arrivé à l'extrémité. Parce qu'il a dit au Seigneur, il est très bien. Il est ici, il. C'est j'ai quand même. Limé. Et donc, est ça, oui. Oui. non, mais je suis venu en aperçu, il s'est jeté à ses pieds, et lui a dit ça, c'est instant de prière, ma fille est à l'extrémité. Vous vous rendez compte, donc, cet homme, il a donc pu tenir compte, effectivement, de, de, de, de, de, de, de sa présence et de son orgueil. Quand il a vu le Seigneur, il s'est jeté directement à terre. Il s'est humilié, il dit, mais Seigneur, humilié, pourquoi, mon frère et ma soeur Il a réalisé une chose. Que peu importe les prestiges, peu importe les honneurs qu'il pouvait recevoir de ses frères-là qui sont autour de lui dans sa relation. mais là, il y avait un problème dont son honneur ne veut même pas résoudre. Dans les prestiges, même tous ses frères et soeurs avec qui il était, personne prédit en de problème qu'il avait. Il y avait un problème tellement sérieux, ce que sa fille mourait. L'homme était poussé à bout. Il était dans une situation tellement difficile, il a regardé à gauche et à droite. Il dit non, dans mon église, il n'y a absolument rien. Même si on dit que c'est Jésus-là, il, il, il ne veut pas être nommé comme étant le Messie. Il dit, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Le témoignage, c'est Jésus, j'ai vu aussi comment il priait pour les malades, comment il délissait les malades. Il dit, mais aujourd'hui, je suis poussé à vous. Où veux-tu que j'aille? J'étais toujours avec vous ici. Nous avons parlé de ce Jésus, effectivement. On n'a pas apprécié, c'est sûr et certain. aujourd'hui, j'ai ma fille qui s'en va. Ce n'est pas l'honneur de mon Église qui va la sauver. Ce n'est pas mon prestige en moi, ce n'est pas ma gloire en moi. J'ai consulqué Moïse du matin jusqu'au soir, mais l'état de ma fille s'en prie. Bon, ferait Pour que Dieu fasse quelque chose pour toi, tu dois sortir de toi-même. Amen. Amen. Il faut que quelque chose se passe de toi. Dieu, écoutez très bien ceci, frère. Et ce que le prophète dit aussi. Dieu ne traite jamais avec de groupe. Amen. Tu vois, quand on est dans les groupes, là, on est avec des frères, on se sent fort. Vous, vous pouvez éviter n'importe quoi. Mais Dieu est traiter avec toi seul, Sors de groupe. Parce que ne pas faire comme un groupe, on a chaud, on dit, oh, Dieu est avec nous. Non, Dieu veut voir, il faut que toi tu te est-ce que c'est Dieu en question Il lève vraiment avec moi, ou pas oui. Dieu veut que tu te tiens avec eux, parce que Dieu veut te parler. Jairus de devait quitter le monde. Jairus devait sortir effectivement de tout ça, ce... Parce que, mon frère et ma soeur, vous vous rendez compte Parce qu'en Israël, mon frère et ma soeur. Un homme qui pouvait adorer, un homme c'était de une... reste de l'aspect. Il y avait que le Seigneur Dieu lui-même au cœur. pouvait adorer effectivement ce que Jésus a fait, un chef de la synagogue qui connaissait les saintes écritures. Vous savez ce qu'il l'a fait Il s'est jeté à ses pieds. Oui, il a reconnu que, parce que c'est au bien du Seigneur. Vous dites le frère de la nous le regardez très bien, quand l'Éternel est apparu à Abraham sur le Seigneur de Mamouri, qu'est-ce qu'Abraham a fait Il se posera. Donc Jésus de il, il s'est jeté. On oh, était tellement différent en protégé. Il fallait que la foi de Jésus soit vraiment une foi vraie. Amen. Pas semblant de oui, mais je vais avancer un peu pour voir est-ce qu'il est capable ou pas. Non il faudrait que Jésus soit vraiment convaincu. Que ce Jésus-là, il est vraiment le Seigneur. Amen. Pas dans la tête, mais dans le cœur. Parce qu'il dit quoi, il dit -même. Oh, il s'est là, c'est pire. Il prie avec un instant, il dit -même. Ma fille est à l'extérieur. Si toi, tu n'agis pas aujourd'hui, personne ne peut le faire. Je sais une chose. Très frères et c'est merveilleux de pouvoir comprendre ces choses. Et ça, c'est aussi une grâce de Dieu qu'il accorde effectivement à, à l'homme de pouvoir arriver à pouvoir... Quand on regardait le Seigneur, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Mais ce n'était pas comme les grands prédicateurs qu'on pouvait avoir à l'époque, effectivement. Lui, non. Mais il était tellement si simple qu'on passait même juste à côté de lui. Pour que tu puisses arriver vraiment à pouvoir croire vraiment que... Cet homme-là que je vois, parce que nous ici nous sommes de loin, mais il marchait là, mais cet homme que je vois ici, c'est vraiment le Messie. Regardez, frère, et sœurs. Il fallait une place particulière de Dieu. Pourquoi Parce qu'il fallait que tu qu dépasses le voile. Il fallait que le voile que toi tu voyais de l'homme qui était devant, ce voile-là soit déchiré, que tu rentres au-delà du voile pour voir celui qui était dans cet homme, Jésus, qui était devant. Amen. Ah mais c'est sûr et certain. Amen. Parce que si tu regardes que cet homme-là comme ça, tu n'allait pas faire un pardon. Mais il fallait effectivement que si tu allais au-delà du voie. La preuve est celle-ci. Vous vous souvenez quand Philippe a dit à Nathanaël, il nous avons trouvé de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'il a dit Peut-il venir quelque chose de bon en Israël les gens de, de ce -là. Et puis il dit quoi Viens toi-même et vois. Et quand il est venu, regardez ce qu'il a frappé. Ce n'était pas l'homme qui était devant parce qu'il n'avait rien qui pouvait frapper cet homme-là. Mais quand il est venu, alors qu'il s'approchait, il lui dit, dit Mais voici donc un Israélite dans lequel il n'y a pas de faux. Maintenant, il n'a plus regardé le froid, le foie, foie ici, Il est allé au-delà. Il est allé le vous dites un petit peu dans Jean chapitre 1. Regardez très bien. Jean chapitre 1. On nous dit cela. Donc, je ne faut pas verset 49. Hum. Regardez-le. D'abord ici, verset 47. Jean 1, 47, il dit Jésus, voyant venir à lui maintenant, dit de lui Voici vraiment un israélite dans lequel il y a un point de faux. D'où me connais-tu, lui dit maintenant Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les friquets, j'étais vu. Et maintenant répondit lui dit, Harry, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen. Donc cet homme n'a plus regardé parce qu'un roi, il a été couronné, un roi il est là, dans, dans, dans son palais. Mais la vie, cet homme d'Égalité Galilée là. Et puis il lui dit, Harry, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël, ce qui a été au-delà du roi. Amen. La véritable foi, elle est celle-là, mon frère. Elle ne s'arrête pas à l'extérieur, mais elle va au-delà. Elle réalise effectivement avec qui tu as, frère. C'est ce qui s'est passé avec Jérus. Cet homme a réalisé des choses, il dit non. Il dit non, j'ai eu à pouvoir croire un périmètre. Maintenant, non, non, non, non, non, non. Je crois de tout mon cœur. Il s'est posé à ses pieds. Jésus est bon, mon frère. Il est Vous savez, le Seigneur sonde le linge de cœur. Il voit l'intérieur du cœur de la personne. Il a réalisé effectivement que cet homme-là était vraiment sincère. Quand il lui a parlé avec autant d'insistance, mon frère ma soeur, j'ai vu ça, il a abandonné sa religion, il a abandonné son manteau qu'il avait fait, qui tout ça, sa joie qu'il a fait parce un chef là, il les honneurs qu'il avait, non. Là, on voit, on voit le chef qui, qui se procède devant l'homme qu'on méprise par tout le monde. C'est que quelque chose s'est passé dans le chef. Amen. Amen. Oh oui. Oui, oui, oui, le chef est mieux. Ici, non, il s'agit est... de la vie. Il dit, je vais regarder à gauche et à droite. J'ai pas partout. Il est génial avec personne. Amen. Vous vous souvenez encore, mon frère et ma soeur, avec la femme syrophénicienne, non? Dont la fille aussi, est venue de l'Israël, pas d'Israël, mais de l'autre côté, effectivement. Elle suivait cette femme des Galilées. Et pourtant, les autres ne pouvaient pas suivre les Galilées. Elle suivait les Galilées. Ils ici ils dit, mais en la voilà, mon Seigneur. Ta foi dans les choses que Dieu, dans la, la, la parole que Dieu a adressée, effectivement, ta propre foi peut faire même bouger les montagnes. Amen. Amen. C'est vrai. C'est si la vérité. Lorsqu'un homme ou une femme, parce que parfois on confond la conception mentale de la foi avec la véritable foi. Amen. Pourquoi nous n'avançons pas Parce que ce n'est pas la foi que nous avons, c'est une conception. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. C'est sûr. Nous avons besoin de, de la foi véritable, comme la Bible dit. Et d'un don, notre précieux frère l'a vie, je pense, aujourd'hui, il t'a dit, il t'a dit, c'est pas grâce que nous sommes sauvés. Amen. Au moyen de la foi. Tu n'es pas une foi une histoire, une pensée mentale. Non. Tu es tellement sûr que le salut, tu l'as. Amen. Amen. Pourquoi Parce que tu l'as réalisé en toi. Hier, yeah, tu vivais comme un chien. Mais aujourd'hui, c'est même plus. Quelque chose s'est passé en moi. Ce n'est pas que mon père, ma mère m'ont forcé. Non. Il y a eu cette touche de la Seigneur. Ça fait effectivement à moi, la chose a changé complètement. C'est plus possible. J'ai eu quand j'ai vu, je parlais avec une idée. « Si tu viens, Seigneur, si tu viens, je te prouve que je crois totalement les as de tout en toi. pas la religion, mais tu es la vérité, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël, le Dieu d'Israël. Oui, je m'écris même bien en toi. Si toi tu viens, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas... Non, je suis sûr et certain. la Bible dit que... La foi que Dieu nous a donnée, mon frère et ma soeur, et tu dois faire l'assurance de choses qu'on espère. Comment, comment toi, tu penses partir dans l'enlèvement alors que tu n'es même pas sûr à sa et certain qu'il y ait mal de Dieu pour toi C'est pas possible. L'enlèvement n'est pas une histoire l'enlèvement est une réalité, mon frère. Amen. Nous devons être conscients, frères et sœurs, que nous ne sommes pas des comédiens faisant partie d'une pièce de théâtre. non. Nous sommes un peuple réel que Dieu a vraiment accepté. Et ce peuple est dans ces monde qui vit, qui vit, et au travers desquels Dieu doit prouver qu'il n'a pas changé. Amen. Amen. Que sa parole a toujours la même puissance Amen. comme autant jadis. Amen. Mais s'il ne change point. S'il si ne change pas jusqu'à aujourd'hui encore, il doit encore accomplir encore une Parce qu'il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai lu. Lui, il a cru ça. Bon. Donc j'ai vu effectivement. Il fallait que cela soit vraiment qu'il soit vraiment sincère, Parce que la chose était tellement arrivée. Alors il voyait, il se voyait perdre son enfant. Poussé à l'extrémité. Vous savez avoir le problème, je disais l'autre fois, il y en a des gens qui quand on dit venez, on va prier pour vous, ils viennent avec des aventures, oh je crois que Dieu va me guérir. Oui, vous savez quand il vient que Dieu a guérir effectivement, Il a des douleurs quelque part, certainement, ou peut-être quelque chose sur la maladie, il ah, il vient à se mettre chez nous, gloire à Dieu, je sais que tu crois. En fait, il croit à la pub du médecin. Et le croire au comprimé que le médecin va donner, non, le frère va prier pour moi, et je sais que quand je vais rentrer à la maison, il y a donc le médecin, il va prescrire l'ordonnance, je vais prendre cette ordonnance, effectivement, je vais prendre cachets, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas la foi, c'est la comédie. Lorsque Dieu est vraiment poussé à vous, le médecin t'a abandonné, complètement. Je suis qu'on peut te piquer et ne produise rien. Même si tu as des millions, tu peux avoir des grands espérés dans le monde entier. Monsieur, on a tout fait. Il n'y a aucun médicament pour toi. Mais pourtant, tu as le besoin de vivre. de mettre en bonne santé, effectivement. C'est à ce moment-là que quand tu peux faire, effectivement, tu as non, ici, Je peux pas de la crise. Okay. Les choses humaines n'ont pas pu marcher. Oh frère et soeur. Je me souviens quand j'étais au Mexico-City, la ville de Mexico-City. Oh que Dieu soit béni, frère. Je suis rentré dans la salle, effectivement, on avoir Le pasteur lui dit à l'Assemblée, si Dieu pouvait faire, au travers de ses frères, ce qu'il a fait là-bas de la crouse, on oh, nous serons heureux. Vous savez ce qui s'est passé Il dit, mais si quelqu'un est malade, il vient de le faire par prier. L'Assemblée n'a pas bougé, bon il a dit, d'abord il vient de la pécher dit paix nous nous souvenons des temps de prophètes, c'est ça déjà. gens. Des temps de prophètes, des temps de prophètes, des temps de prophètes. Alors regardez ce qui s'est passé. Je me suis tenu simplement là. Une jeune soeur s'est levée avec un jeune frère. Ils sont venus là-bas. Dieu que j'ai servi avec moi. Je me suis approché simplement et j'ai commencé à prier pour la soeur. Vous savez ce qui si s'est passé? La flamme descendue de la sorte. Il y avait une dame, écoutez-moi très bien. J'avais une tumeur de cancer ici, là, là. J'ai pris la dame et j'ai prié, frère. Hein. tumeur de cancer a disparu. Oui, c'est pas Le Dieu de l'histoire. Mais Dieu ne l'a vie, Dieu était tellement grand avec le prophète. Gloire à Dieu, je le crois tout mon cœur, Mais Dieu n'est pas mort avec le prophète. Amen. Sinon, qu'est-ce je avec ce médecin? Si Dieu était aussi avec le prophète, il doit aussi être aussi avec nous. Dieu nous accorde la grâce de pouvoir être conscient de ce que ça Et j'ai eu le pas J'ai eu le mais... Ce n'était pas une, une foi tout à fait intellectuelle. Bon, parce qu'il mm -hmm. était tellement bien vu dans son église avec toutes ses quotations qu'il pouvait citer du matin au soir. Ainsi, ainsi, Moïse a dit, Moïse a dit. C'était comme ça aussi. À leur époque, effectivement. Mais ces jours-là, les citations ne suffisaient plus. Ah oui Ah non Il suffisait plus parce qu'il fallait que c'est Dieu de Moïse-là. Fasse aussi ce qu'il a fait avec nous. Amen. C'est la vérité, non C'est cela. Et quand il a vu c'est Jésus, il s'est approché. Alors quand il lui a parlé, je ne vais pas être longtemps, parce que l'on la... il va pas trop longtemps, il dit, quand il a il, il, il, il, il, il dit, Jésus s'en est là avec lui. Il vous avez vu très bien au verset 6, il dit, ma fille, pardon, verset 23, ma fille, ma petite fille est à l'extrémité, vient, elle pose une main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et ça savait très bien, il était conscient que réellement que c'est toi tu viens et que tu lui imposes le même. Vous vous souvenez encore, frères et sœurs, pour que vous puissiez réaliser ce que c'est que la foi véritable. Je ne vais pas vous dire longtemps frère, je vais te courir, regardez très bien. Lorsque Lazare est tombé malade, on a envoyé un messages au Seigneur pour qu'il vienne par ses sœurs que le Seigneur aimait beaucoup. Parce qu'elles aimaient beaucoup les Seigneurs. Vous vous souvenez, non? Et alors, quand les temps sont passés, Lazare est mort, et quelques temps après, on voit ce temple Galilée qui venait et qui retournait effectivement dans la contrée où Lazare était. Marthe et la sœur de Lazare. Quand elle a appris que le maître et l'ami revenait effectivement dans la contrée où le frère était déjà mort. Il n'a pas manqué de respect en disant J'ai prié de toi, de moments que tu viennes depuis longtemps, tu ne viens jamais, Dieu n'est pas venu. Non, non, non, non. Quand elle est allée, es tu avais beaucoup de respect dans la vie. Il dit Si toi, tu es Christ, vous suivez ça Mon frère ne serait pas moi. Quelle foi hmm et puis il dit: Mais mettez la main! Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Frère, nous citons les citations de Cécile. Est-ce que vraiment nous réalisons le poids de cela pour nous-mêmes? Nous serons fortement jugés. Nous devons être conscients de ce que nous tenons et que nous disons sion des frères et est Dieu sous la forme écrite. Allez, quand nous prenons cette écriture, nous lisons, nous sentons le poids de cela. Il dit, mais ton frère à toi, ressuscitera. À cause de cette déclaration, cette foi, ce respect, cet amour, parce qu'il il avait l'assurance de la personne qui était en face. Et lui, effectivement, il dit, tout ce que tu demandes à Dieu. N'est-ce pas qu'il est réellement notre intercesseur aujourd'hui? Et Dieu te bénisse, mon frère. Assis à la droite des dieux. Est-ce que vous le saviez Le corps est assis, l'esprit est avec nous. Bien sûr, frère. Il de pour toi et pour moi. Jésus-Christ, homme. C'est cela. Conscient de ce qu'il ce qu est, comme il pouvait dire, effectivement. Et alors, le avons vu dans Jérus, effectivement. Et alors, verset suivant, verset 24, il dit Jésus alla avec lui, et une grande le foule le suivait et le pressait. Parce que, quand ils ont vu aussi Jérus qui est venu, le chef de la synagogue, effectivement, tomber à ses pieds, ils ont réalisé, on l'a maladie dit, avec cet homme. Vous savez, ces disciples ont entendu dire, et un puissant prophète. Et Dieu assisté tellement avec lui. Luc 24, vous connaissez cela, sur le chemin de, de Maïs. Et alors là, la Bible dit que le, la foule chimée est même le pressé. Regardez ça La Bible est vraiment merveilleuse. La foule suivait est même le pressé. Et maintenant qu'il allait effectivement parce que Jésus se l'a invité. Tu sais, mon frère, il m'a ça. N'oubliez jamais ceci. Quand toi, tu invites le Seigneur dit Seigneur, je te veux, je veux que tu viennes. Il ne va pas manquer, il va venir. Le problème, c'est ici. Tu l'invites. Oui. Quelle est la place que tu veux lui donner Viens, oui. viens rentrer dans mon cœur. Mais ce cœur-là, tu ne veux pas que Dieu puisse te le changer. Ma soeur, ou mon frère, tu vois ça Non, non, non, non, non. tant que si c'est, attends que je sais pas moi. Je vois voir quel quel quel quel quel quel quel quel quel quel que, c'est euh, nous quel Non quel notre, quel notre quel quel quel notre quel non non, nous quel nous, nous si c'est. Des, des si si, si, les barons, quel quel quel quel Non! quel quel quel quel quel barons quel de barons, quel non, mais tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Quand tu l'invites, donne-lui la place qu'il faut. Et s'il si lui de la place qu'il faut, tu verras effectivement que toi aussi tu changeras. Mais si tu l'invites, assieds-toi juste à l'extrémité de la porte d'entrée, il va s'asseoir. Simon a fait la même chose, non Quand il l'a invité, il n'a pas accueilli, comme il faut, il s'est assis là. On ne même pas lavé les pieds, il ne pas occupé de lui. Il est comme un peu lui. Et là, comme Jérus lui a dit, mais viens La différence avec Jérus et les autres, c'était quoi Vous vous souvenez encore de ces centaines romains Vous vous souvenez Oui. Lorsqu'il avait travaillé avec quelques malades, effectivement, quand il est venu vers ses je ne suis pas dit que toi qui rentres dans ma maison, mais je une chose. Si toi ici, tu dis un seul mot, juste un seul mot, juste un seul mot, juste une seule parole, je vois de tout mon cœur, mon seul cœur sera guéri. Mon frère et ma soeur, le Seigneur est venu, je n'ai pas trouvé une telle sinon de foi. <rire> frère et soeur, vous chantez Jésus au oh, jésus vous ne connaissez pas la grandeur de cette tente de Amen. Vous l'avez tellement limité à votre religion, dans votre bouteille, et ceci si et cela, vous ne connaissez pas sa grandeur. Quand Salomon, pardonnez-moi pour les temps, quand Salomon construit les temples, il s'est tenu devant le pont de la congrégation, il s'est agité et dit Éternel notre Dieu, quelle maison on pouvait te bâtir, toi, pour que tu arrives Il est Voici, si le ciel, le ciel, ne peuvent te conduire. Amen. Amen. Amen. Est-ce que vous réalisez, frère que l'univers tout entier a été créé par Dieu? Il n'y a aucun ange qui peut exister sans que lui l'ait créé. Non. Lucifer, s'est un chéri, un de effectivement, a été créé par Dieu. Satan ne peut pas faire quoi que ce soit sans que Dieu le permette. Amen. Amen. Donc il a tout son sous son contrôle. Amen. Vous ne réalisez pas qui est celui qui a créé Dieu? Et qui est donc oui. en vous. C'est vrai qu'on a toujours présenté c'est Jésus en biscuit ou dans la petite crèche, comme on l'a laissé dans les traditions. Jésus, le fils de Marie, dans la main. Alors la voilà, religion est restée avec nous. Et on pense que c'est la foi, plutôt c'est la religion qu'on a pensé avec. Il faut sortir de la religion. Aller dans la vérité, effectivement. Seigneur a commencé à marcher, vous l'avez dit, il hein, vient, il marche. Et pendant qu'il a commencé, la foule pressait effectivement. Il y avait beaucoup de monde dans la foule. C'est pour ça que vous devez savoir, bien aimé, frères et sœurs, ne vous contentez pas de la foule, mais de vous, vous avec Dieu. Quelle relation vous avez avec Dieu Il y avait du monde qui voulait voir mais qui était, qui ont parlé, c'était dans un état effectivement. Lui, il ne s'occupait pas, il avançait, c'est non pas ce La foule pressée, qui est dans cette foule-là, qui avait une femme comme toi. Telle femme était dans cette foule-là, et la nous serons simplement jugés. C'est toi, après avoir reçu ce message du temps du soir, on en a fait en fait une dénomination avec bien, tout un tas de reprises, de citations, c'est cela. Frères et sœurs, une parole divine de Dieu, elle doit changer les âmes. On doit en le faire des prisonniers ou des gens encore certaines idéologies qu'on a. L'évangile, le prêtre de même précieux frère, il a dit, mais là où l'esprit de Christ se trouve, aussi la liberté. Amen. Amen. Mais elle ne peut pas croire n'importe quoi, mais de croire la parole. Amen. Et demeurer dans les choses que le Seigneur nous a lui-même données dans cette terre. Nous vivons. Oui. Après avoir eu une telle si grande visitation de Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas, nous sommes un peuple privilégié. Bref, on plus de... et les... Alors là, pendant qu'il a dansé, la foule le pressait, les gens le, le consulé, et les disciples étaient autour de lui. Et on poussait, on poussait. Il y avait une femme qui était là, dont peut-être les gens à côté ne prêtaient pas attention, mais elle dans son intérieur. Elle avait souffert depuis des années. et a essayé toutes les injections, ça ne marche pas. Vous avez compris, mais on a pu faire effectivement, ça ne marche pas. Ces là elle était aussi à l'extrême. Elle n'a pas entendu qu'un prêtre puisse le pousser. Si tu le cites, effectivement, si elle est dit à saint c'est une mentalité tu vas vivre. Non, il n'a pas entendu tout de suite. Non, non, non, non, non, non. Qu'est-ce qu'il a vu, cette femme Elle a vu la parole vivante. Tout ce que la foule pouvait penser et dire de Jésus, ce n'était pas son problème. Ce qu'elle avait comme problème, c'est ce qu'elle voyait. Non, pas de l'extérieur, mais dans cet homme-là. Ta foi doit dépasser le voile. Allez au-delà. C'est vrai. Amen. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité, mon frère et ma soeur. Il faut cette foi pour que la semence de Dieu fasse son effet en toi. Amen. Autrement, c'est toujours stérile. Et ça ne produit rien. Tu écouteras la prédication. Tu pourras aller autour de toi, ah, l'écouter même, la nuit avec les oreillettes, et c'est si tu te maintenant la même personne. Amen. Parce que tu es devenu religieux. Ah, mmh, comme les saluts et les pharisiens, vous êtes tellement bien les Écritures, mais quand l'Écriture a été manifestée devant eux, Dieu, ah, Dieu le vous voyez dans la forme d'un homme. Ah, c'est pourquoi vous voyez avec nous il fait ça à l'étoile. Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. Ce que tu as caché, c'est que nous sommes intelligents. Vous allez me dire aux enfants. On peut croire de tout leur cœur comme ça. Et pendant qu'il avançait, il avançait. La femme qui était là, ces jours-là, elle a dit Oh, j'ai le jour ici. Ce n'est pas le jour de quelqu'un d'autre. C'est mon jour à moi. Peu importe ce qu'on a dit, temps. Moi, je ne vois pas ce que les hommes disent. Moi, je vois effectivement ce que je vois en lui. Ce qui est particulier à cette femme, oh Dieu du ciel, Dieu merveilleux. Frères et sœurs, parce qu'ici en français on dit, que si je peux toucher le bord, si je touche ses vêtements, mais à anglais, en fait, c'est le hand en fait, en fait, c'est cest à que si je le bord, le bord, le bord, Il est très bien, fait. Cette femme n'a pas cherché à pouvoir prendre le prêtre à la robe, sans à la robe, effectivement, m'a dit, je suis dans sa robe, alors c'est la religion. Et il dit, mais parmi la foule, même, même si elle ne m'a pas remarqué. Parce que je ne suis absolument rien. Les grands, les grands hommes, effectivement, ils disent, tu es avec nous, il dit, il dit, je suis une infime, rien du tout. Mais je crois avec tout mon cœur que cet homme-là, il est vraiment le fils de la vie, le Messie nous a été promis. Parce qu'il faut d'abord croire en lui. C'est vrai, ça. Et puis, savoir qu'il a la capacité de changer tout le monde. Il n'est pas une religion, mais une réalité. Amen. C'est à dire. Il si je puis simplement, simplement toucher les pauvres, il doit les mon frère et ma soeur, pour l'amour de Dieu, regardez, frère, comment une véritable foi, <coughs> même petite soit-elle, peut faire changer le cours de l'histoire avec Dieu. Mmh. C'est sûr et certain. Vous dites, mais c'est vrai, frère. C'est homme. Le Seigneur qui marchait sur son chemin, il allait vers chez lui où il avait invité, la foule le pressait. Et cette femme était tellement convaincue de tout son temps et de tout ce son... dit, si je puis simplement toucher le bord, juste le port. Que... Frères et sœurs, il faut que quelque part, vous ayez une telle pleine confiance. Dans cet homme là que juste juste son vêtement à lui vous y ça mm. juste son vêtement à lui qui vous est si je touche son vêtement mm. sur le secteur, je suis guéri pourquoi parce que je sais qu'il est moi et tout ce qui est avec lui est aussi moi Amen. Amen. frère du divin, et quand Dieu a dit à Moïse de pouvoir oindre Aaron, les vêtements étaient acceptés Tout ce qu'il était. Vous aviez ça, non Oui, frère, il disait dans les dévêtements, vous pouvez voir comment cet homme pouvait entrer dans le lieu très saint. C'était pas avec ses vêtements ordinaires, c'était des vêtements qui étaient consacrés. C'est la vérité, non Amen. Que Dieu te bénisse richement, mon précieux frère. Oui. Il te bénisse beaucoup. Il agira pour toi. Vous savez, frère et nous aimons trop épater les gens avec notre connaissance, leur montrant combien nous connaissons, mais en fait nous n'avons pas vraiment la foi dans ce que nous disons. Et nous pensons que nous servons Dieu parce que la congrégation est épatée, parce que nous, nous agençons ainsi de suite. Dieu n'est pas dans ces genre de choses, en fait. Dieu est dans sa parole. Amen. Et, et cette parole qui est celle de Dieu est la, la plus De pouvoir transformer chaque véritable cœur qui est vraiment sincère et vraiment croit Dieu comme la foi de enfant. Alors là, Dieu lui-même à cause de la grâce que cette personne qui s'approche de lui de cette manière-là obtienne réellement un désir de son cœur. Regardez, je ne parle, pas, je ne pas. Regardez cette femme s'est disée cela dans la foule. Hey. Même, même, même si quelqu'un est à côté de aimé, supposons qu'elle qu'il ait dit à une personne « je puis simplement toucher les goûts, c'est donc que je serai guéri. » Non, mais tu es malade Si il est 20, je peux prendre ça, c'est de l'eau. Mais si mon frère me oui, je vous laisserai de lui et je prierai pour voir, vous retourner avec le même démon. Pourquoi À cause de votre incrédulité. c'est pas l'huile qui guérit. C'est pas l'huile qui guérit. C'est ta foi. Vous savez, le prophète de cet âge, je beaucoup. Vous savez ce qu'il dit C'est beaucoup de gens les prophètes, les prophètes, on intéresse à l'extrême même adorer l'homme, ça c'est une abomination Regardez. il dit mais les visions que j'ai c'est pas moi, c'est vous qui provoquez les visions avec votre foi quand vous venez vous approcher vous voyez, alors Dieu donne la vision alors à ce moment là je peux voir la chose comme ne sais pas exactement, je peux vous dire, parce que je suis un prophète, alors c'est votre foi quand vous vous approchez avec cette foi, alors ça suscite quelque chose et Dieu agit aussi. Donc nous réalisons une chose que lorsque nous approchons de ces dieux avec une ferme assurance, n'oubliez jamais ceci. Dieu aime beaucoup exaucer les prières. Parce qu'il sait que quand il va exaucer ta prière, ta foi va augmenter. Lui c'est l'augmenter. Une fois de faire. Amen. Donc il ne peut pas refuser de pouvoir te donner ce qui est juste et bon pour toi. La Bible dit quand on est très le Et si maintenant la femme dit, je peux seulement toucher le corps de son vêtement, je sais que la foule est tellement le Seigneur qui avance et Et puis il femme et de tout son père, tout son âme, et là va regardé à ce que est-ce si que cela va dire être possible quand tu avances, tu dis, dit, est-ce que c'est possible oui, est bon. Dieu va dire le fait, est-ce qu'il est qu va vraiment le faire Alors n'avance pas. Oui, bon. Pour cette femme. Il est toujours de son possible. Je le crois. Amen. Si je touche simplement les bords et son vêtement, je suis 100% guéri. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que vous allez sentir, mais. C'est votre foi qui apporte cette guérison. C'est vrai ça Amen. Et alors quand il a pris sa main, effectivement, pendant que la foule le pressait, je pense qu'elle était là, peut-être en dessous là, elle mettait sa main comme ça. Elle veut voler ou quoi Non, je ne vais pas pouvoir voler. Et il dit, mais elle poussait, elle poussait, elle poussait, elle s'est pressée dans la foule, elle s'est pressée. C'est sur le violent. ça. Seigneur, je suis malade et, et je vais me le toi, on me dit qu'il y a réunion, je vais à la réunion, on me dit que je dois, même si je suis grand, vous savez, frère, c'est ça, je peux vous le dire, moi, ma propre vie, frère, je suis arrivé, Tu passes mon frère est au courant, tu Quand je suis rentré les cinq voyages, je fais dans, dans quatre pays ensemble. Quand j'arrivais chez moi après avoir touché dans puis là, tous les jours, je fais des kilomètres tellement éloignés, je suis rentré, j'ai fait une réunion, et puis un jour, je de plus de Ici, tout ça, je ne plus bouger. Ni dormir comme ça, ils se mettent debout, ni s'asseoir, rien. On fils est venu à l'évêque, il pas marcher. Rien qu ce qui est extraordinaire. ne es pas marcher du tout. Mais le jour où on avait rien, je dis dit Seigneur, je suis dans un état où je ne sais pas. Mes frères et soeurs m'ont vu, je lui dit Mais il ne pourra même rien faire, pour ne pas marcher. Effectivement, ce n'est pas possible parce qu'on bougeait les jambes, ça n'allait pas. Et les jours de la ils sont témoins. Amen. Mon mari, je suis dans mon bureau, je m'assière, ils sont des cantiques. Quand le temps de pouvoir passer à la chérie, quelque chose descend. Amen. Frère et soeur, il faut venir, je marche normalement. Comme tout homme, c'est pas possible. C'est comme un paralytique, ça n'a pas marché. Mais là, ils bouge, ils bougent, Oui, frère. Amen. Amen. Ils sont témoins. Amen. Comment vous aimez Dieu, frère Nous n'avons plus l'amour de Dieu, c'est l'amour de l'Église, l'amour des la c'est ça. Il faut dépasser cela. Aimez ce Dieu de tout votre cœur. Et vous verrez ce qu'il va faire. Vous ne serez plus la même personne, vous serez bouillant. Parce que la vie de Christ va encore davantage à en vous. Et cette femme, il dit, il est puissant pour de toucher les bords. Et là, quand il a tendu simplement sa main, il a saisi les... Quel est ce c'est passé Vous pensez que le Seigneur ne vous connaît pas tous, il vous connaît, il vous voit dans votre cœur, votre pensée, que oui. vous êtes, il voit chacun de vous. Quand tu es faux, il sait. Quand tu es orgueilleux, il sait. Quand tu dis des choses, il sait toutes choses. C'est sûr, Vous vous cacher dans la foule, mais il sait vous identifier dans la foule. Vous arrêté. Hum. Oui. Il dit à ses disciples, il dit, non, non, il y a quelque chose, pas tout seul, quelqu'un va le Les disciples disent, mais, frère, nous ne voulons pas du mais quand même, c'est pas. Comment toi, notre main, tu peux poser une telle question Tout le monde qui est ici, là, tout le monde ici te touche. Tout le monde ici t'appelle, ah oui, Seigneur, merci Jésus, tout le monde te touche. Vous voyez, frère. Vous pouvez dire, oui, j'ai bien Jésus, tu es mon Seigneur, mon Dieu. Savez-vous que la Bible dit que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit Mais pourtant, vous pouvez le répéter. Hein. Comme conspira. Vous répétez aussi ce que le juifs lui ont dit aussi. Vous savez, j'ai toujours dit, pardonnez-moi, j'ai toujours dit, frères et sœurs, j'ai toujours parcouru cette Bible ici, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je n'ai jamais vu un ministère de Perroquet. Qui le venait toujours, mais non, je n'ai jamais vu. J'ai toujours vu effectivement des hommes qui venaient avec l'Esprit du Seigneur, qui ont eu une expérience avec Dieu. Et qui disaient les choses ils avaient expérimenté. C'est ce que les gens ont dit, ce que nos oreilles avaient entendu, ce que nos yeux ont pu voir, ce que nos mains ont touché. Okay. Concernant la parole de Dieu. C'est ce que nous vous rapportons aussi. Ça va vous choquer ceci, mais si Dieu s'est révélé à William Branham mais qu'il lui a révélé aussi ceci, si, William Branham est un prophète. Il ne peut pas, lui, vous apporter la révélation. Non, non, non, non. Il prêchera la parole avec la révélation qu'il a reçue. Mais c'est Dieu qui te donne la révélation. Amen. Donc tu dois aussi, moi, avoir la même expérience. Que William Madame a eu. Parce que tu es aussi un fils de Dieu. Amen. Amen. Lui, il est prophète. Toi, tu as le ministère à toi. Chacun dans le corps. On ne va pas être tous comme William Voilà Nous avons tous le même esprit. Amen. Amen. Même, Amen. même expérience, effectivement. Dans le show, parce qu'il n'y a pas un Dieu pour William Badam, un Dieu pour Paul. Non, le même Dieu pour tous. Amen. Amen. Nous accordons la grâce de nous arriver à vivre effectivement sa parole. Ainsi, donc, quand le Seigneur s'est arrêté et a dit, quelqu'un m'a touché, il me touche, touche, touche, touche, touche, touche, t'appelle. Cette touche-là, elle est différente. Cette personne-là n'est pas la même chose que les autres. Non, non, non, non, non, non. Il dit ça, c'est différent, mon frère et ma soeur. Ce matin, le Seigneur vous au aussi que tu veux Il n'a pas changé. Avez-vous remarqué que dans Apocalypse 2, je ne vais pas dire, je vais m'arrêter la Bible dit qu'il il marchait au milieu de ceux qui sont des lieux d'or. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Si vous n'avez pas lu, je vais l'utiliser ça va, non, Regardez. Puis, je vais m'arrêter. Nous allons Révélation. Après chapitre 2, je pense que c'est cela. Regardez bien. Verset 1 dit Écrit à l'angle de l'église de Fès. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Vous voyez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, mais le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que le même Seigneur qui a commencé avec Or, il a été avec les autres, effectivement, jusqu'à nous au dernier âge. Il n'a pas changé. La même flamme qui a été ici, celle qui a passé ici, qui a passé là, la même puissance, jusqu'au dernier âge. Amen. Alléluia. C'est que c'est Jésus-là qui était avec Or. Est aussi à J'étais à Manila, Manila aux Philippines. Je termine par cette promesse que nous avons ensemble. J'étais à Manila aux Philippines, Philippi. j'ai prêché partout dans les provinces, effectivement, à tabat là-bas, puis je suis ramené à Manila. Là, j'étais dans l'hôtel, on avait de la réunion aussi à l'hôtel, et les gens étaient venus, effectivement, les membres de l'hôtel aussi étaient venus, d'autres ont été invités. Il y avait parmi eux un monsieur qui était un catholique. Les catholiques, comme cela, qui hein. n'avait jamais été dans une église, effectivement. Et puis on l'a invité en disant, il y a un missionnaire qui vient, est est-ce que vous ne pouvez pas venir Il dit, bon, je viendrai quand même ce jour-là. Il l'a main, c'est la vérité. Et quand il est venu, effectivement, il était dans cette salle-là, il avait dans son cœur autant de pensées qui passaient, des ici, effectivement, dans son âme. Moi, je ne savais pas. Je suis venu, puis quand mon frère m'a dit, bon... Quoi de préfère, maintenant c'est toi qui dois porter la parole, puis je suis passé du chair. je j'étais très fatigué, mais je ne voulais pas prêcher longtemps. Puis pendant que je prêchais, je prêchais, j'ai dit, quand disons, surtout à la congrégation, et Jésus de la Bible ici, si dont nous avons la Bible ici, si, hein, il n'a jamais changé, il est toujours le même. Et pendant que j'ai parlé comme ça, effectivement, Bible amène maintenant, la présence du Seigneur est venue. Et j'ai dit. C'est si Jésus dont je parlais dans la Bible, Il est ici les maison. Dans cet endroit où nous sommes. Il y a une personne ici, dans la salle, qui a tellement le désir de pouvoir réellement être touché par ces Jésus. Dieu nous a mis là. J'ai dit, il n'a pas changé. Il dit, je voulais montrer dans la sainte Écritures qu'il n'a pas changé. Et qu'il est vraiment le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, lève-nous et prions ensemble. Bible ah, mais... main, nous nous sommes levés. Nous avons commencé à prier. La présence est descendue. Extraordinaire. Et quand on a terminé la réunion, ce se soir, comme on est parti, effectivement, tu vois quelqu'un. On m'a dit, salut tout le monde, salut tout le monde, effectivement. je vois quelqu'un qui veut. Ça, je lui dis, s'il te plaît, mon frère, ne fais jamais une chose pareille. Euh... Je n'ai pas compris ce qu'ils ont passé. Je lui dis, je suis un homme en toi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Je suis monté dans la chambre, l'hôtel. hôtel. Le matin, je devais tenir la réunion où toutes les églises, là-bas, au niveau de Philippine, effectivement, mon c'était à saint -Denis. je devais la parole de Dieu. Et puis, je viens, je vois le frère, qui est à l'hôtel, il était avec Saint-Mathieu, il me dit, frère, pardon, euh, je, je, je, je peux vous dire quelque chose Il me dit, oui, mon frère. Il dit, il s'est passé quelque chose hier. Il dit, est-ce que, de, au-dessus, là-bas, se trouvent les directeurs que j'avais invités et qui veut euh, venir maintenant à, à, à la réunion de l'autre côté, est-ce que, et je peux lui demander de pouvoir venir ici, parce qu'il veut aussi euh, venir part aux réunions. il dit, mais il n'y a pas de problème, il est descendu, et puis il arrive tout près de moi, il dit, mais est-ce que je peux m'en soigner, mais asseyez-vous, il n'y a pas de problème, Je ne savez pas ce qui est passé, alors il dit, mais est-ce que je peux te parler, puisque tu es à côté de moi, parle-moi. Il étudiait, hier, quand tu te c'était la première fois pour moi d'arriver dans un lieu où on parlait de Dieu comme ça. J'ai déjà entendu parler de Dieu. mais Quand on m'invitait, je n'allais jamais. Et quand on m'invitait tu de était venu, venir, je sais que mon cœur va pouvoir aller là. bas Et quand je suis rentré, oui, j'étais assis là. Et tu as commencé à prêcher quand tu prêchais. Il dit, c'était comme si mon cœur était ouvert devant toi tu lisais dans mon cœur. Je dis, c'était pas moi. Et puis il dit, est-ce que vous vous souvenez quand tu as dit les Jésus que je vous ai parlé ici se trouve ici présent. J'ai dit, oui, oui, oui, je pense qu'il arrive. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Il dit, là où j'étais debout, quelqu'un s'est tenu juste à côté de moi, et j'ai senti une main qui m'a touché. Amen. Et cette main, quand elle m'a touché, j'ai senti que tout le mal qui était en moi est sorti de moi. Amen. Il dit, j'avais des problèmes avec ma femme. On oh, je suis rentré à la maison !» Tout s'est passé tellement si bien. Il dit, « Je m'entends parfaitement bien avec ma femme. » Alors il me dit, « Je vais te poser un peu la question. Il y a quelque chose qui me perturbe. » Moi, je lui dis, « C'est quoi ?» Il dit, « Des jusqu'à jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu dormir. » Quand j'ai entendu que demain, tu vas porter la parole quelque part, mon cœur disait, « Il faut que de le lendemain soit là, parce que je commence à avoir la soif d'entendre cette parole. »« Je veux toujours écouter ce que Dieu dit. » Il dit, mais est-ce que je suis normal Tu lui dis, mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que celui que tu as réussi, ce n'est pas moi, mais tu as réussi la parole de Dieu, il a produit l'effet en toi. Maintenant, tu ne suis pas moi, tu suis la parole. Amen. Il a été baptisé le même jour. Amen. Il s'est consacré à son Seigneur, je crois, jusqu'à ce jour, parce que... Encore entier, on m'a dit, je suis en train de passer, mais je n'ai pas cherché à pouvoir. Mais je sais qu'il marche selon la parole. Le même Seigneur Jésus de la vie. est toujours le même. Il n'a jamais changé. Mon frère et ma soeur, si on t'a présenté un Jésus d'un paquet de cigares, tu vas pas paquet de gâteaux, du chocolat, des biscuits, ce n'est pas le nôtre. Notre Jésus il est de la vie de ah, Il ah, est toujours le même. Hier, ah, aujourd'hui, éternel. Les nous nous allons prier ensemble. Roulons ce matin, mon frère et ma soeur, avec nos yeux fermés pour nos têtes Nous avons entendu dans la parole que le Seigneur Jésus-Christ de la Bible est toujours le même. Quand Jésus l'a invité à aller dans sa maison, il n'a pas de fusil. Et sur son chemin, même pendant qu'il partait, il y avait une femme en perte de sang. Cette femme a dit, oh, alors qu'il était en chemin simplement pour répondre à l'invitation j'ai aïeuses. Et sur son chemin, cette femme a dit, je puis simplement toucher les bords de son père. Mon frère et ma soeur, ce matin, Alléluia. ce même Seigneur Jésus-Christ, il est aussi au milieu de nous. Tu le crois parce que sa parole est la vérité. Nous savons qu'il a dit une chose que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est aussi au milieu de nous. Tu as eu des situations par lesquelles tu es passé. Moi, je ne sais pas, mais lui aussi. Peut-être que ta foi ne s'est pas approchée à ses Jésus. Mais aujourd'hui, il veut que c'est de froid, parce que jésus n'est pas allé vers quelqu'un d'autre, il dit, il est allé vers Jésus, le Jésus de la Bible, le Jésus fait chair. Si Jésus est parmi nous, il ne veut pas nous abandonner, non, non, non, non, non. nous sommes sa propriété, nous lui appartenons, il a versé le sang pour toi mon frère. Son sang pour toi, ma soeur. Pas pour que tu suives les religions, mais que tu suives cet homme dégagé. Il a la puissance de changer ton âme. La puissance de changer ton âme. L'avenir va ouvrir. De te délivrer totalement. La chiesse qui t'est détruit. Parce qu'il est mort à la parole de ton Il a payé le prix de l'achat pour ton âme. Ce matin, il t'appelle toi, mon frère. Il t'appelle toi, ma soeur. Si tu as entendu sa voix, c'est ce qui t'a aimé. Amen. Ne regarde pas à ton voisin, ni à ta voisine, ni à ton mari. Ne regarde pas parce que le jour où tu mourras, dans le cercle tu seras seul. Souviens-toi de cela. Amen. Tout le bien que tu as, restera. là. Amen. Si Jésus t'invite ce matin, mon frère et ma soeur, il t'invite aujourd'hui. Vas-tu bah, réellement répondre à son appel? Si tu désires que nous puissions nous souvenir dans notre prière et que tu as vraiment besoin dans ton âme, il est encore présent. Oh, lève simplement ta main, dit Seigneur. Nous voulons tellement toucher simplement le bord de ton vêtement. Parce que toi, tu n'as pas changé. Mon âme a soif de toi. Il soupira en toi. Lève simplement ta main vers lui. Une main de la foi. Comme cette femme, On oh, ne lui il a pas regardé à ce qu'il a poussé. L'autour mais Il dit, j'ai pu simplement toucher les bords de vêtements. mon Seigneur à moi. Mon sauveur, il est mort pour toi, ma soeur. Satan n'a plus le pouvoir. Satan a été vaincu. La maladie est été vaincu. Or, il est ressuscité pour que toi tu aies la victoire. Ce matin, il est là, mon frère et ma soeur. Il t'a appelé ici parce qu'il connaissait le besoin de ton oui. cœur. Il t'a appelé parce qu'il savait. Peut-être cette réunion a organisée pour toi, mon frère. Oui. Pour toi, ma soeur. Oui. Pour que toi tu puisses venir à lui. Oh, ouvre simplement ton cœur, mon Dieu. Et laisse-les simplement venir. Ne dis pas comment ça se batit se fait. Lui, il est le maître de toutes choses. Montre-lui ce que tu as. Martimé, t'es la femme. Il n'y avait pas d'espoir. rien. avez même dit, mais tais-toi il crie encore plus fort. Invite le Le maître l'a entendu. Ne t'occupe pas de l'intérêt de ton voisin, ta voisine, mais c'est toi qui as besoin de lui. Martimé a crié. Martimé a crié. Et ce matin, il t'appelle aussi. Oh. Jésus, mon souverain, est un tes parents, en ah, ah, bénissant d'autres encore de la grâce, mon béni père Et que la délivrance au Père nous soit accordée. Ces jours-là, Jésus, quand il t'a appelé, mon Seigneur, tu n'as pas hésité, Seigneur. Tu as été touché, mon père Tu as vu cet homme qui s'était à tes pieds pour sa fille, mon roi. Tu es parti, mon béni mon père Et sur ton chemin, ceux qui pouvaient s'accrocher à toi étaient aussi guéri mon maître béné-père. En ces temps, tu demeures toujours le même. Hier, aujourd'hui éternellement, Père Saint, oh bise encore le cœur, mon béni, mon Père de Enlève le doute, enlève la peur. Oh Dieu, enlève la résistance avec l'esprit les de les ton la peur, Père, mais accorde la grâce que la foi puisse pénétrer le cœur, puisse pénétrer encore les âmes encore aujourd'hui, Père, afin qu'ils puissent croire de tout leur cœur en le soir. Je suis pénétré le cœur, mon roi. Je suis la grâce, mon bénévole Père. Tu es vivant, mon bénévole Seigneur. A cause de ta grâce, mon roi. Guéris les armes, mon bénévole Père. Guéris les armes, mon Seigneur. A cause de ton Seigneur. Mon frère et ma soeur, ouvre ta bouche simplement. Et parle à ses dieux. Parle-lui, et fais lui comprendre ce que toi tu veux. Comme j'ai vu ce lui parler, comme cette femme a dit, depuis ça, comment je vais son vêtement, j'ai serai guéri, il est là aussi pour toi aujourd'hui. Il n'a pas changé, mais nous te croisons la foi saisie, la parole de vie de notre Dieu. Il demeure toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi le prophète pouvait chanter ces cantiques pour que la foi puisse voir que Dieu est vrai. Tout est possible, crois seulement. Tout est possible, crois seulement. Crois, tout est possible, parce que le Seigneur Jésus, il n'a pas changé, il demeure toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, c'est lui qui t'appelle. Il t'appelle encore ce matin. Merci, Sauveur. Merci au Notre-Dieu. Oh, pour la grâce encore. J'ai ainsi prié, mon sauveur, pour ce peuple, Père, qui est vraiment à toi et qui voudrait tant que tu puisses agir dans leur âme. bien Que leur lendemain soit tout à fait différent, Seigneur, que leur maladie soit complètement guérie, béni, mon père. Au lieu que leur foi soit tellement restaurée aussi, sauveur. Enfin qu'il soit un peuple qui te Loué soit ton Seigneur. Béni sois-tu encore ce matin. Louange de à toi. Oh loin à toi. Merci beaucoup. Allahumma sorry.